Salut les trogers, salut les trogueuses, alors là on est sur le trog de Sonic Unleashed, ça se passe sur euh, Wii, 360 PC, euh, et euh, PS3, PS3 pas PC. Euh, et là on est sur la version Wii, Ouais. Euh, donc euh, c'est édité par Sega, c'est sorti en 2008, ouais. euh, Bah Sega normal c'est eux qui font le oui, jeu, bah, c'est un peu la, la mascotte, hein, les Sonic, Sonic hein. euh... Euh, donc euh, est-ce que euh, tu peux nous rappeler le principe rapidement bah, alors on va suivre notre fameux Hérisson Bleu dans une nouvelle aventure où il y aura une nouveauté qu'on va parler après, c'est-à-dire des niveaux beaucoup moins, parce que c'est un, un niveau classique qu'on connaît, mais même s'il si est en 3D. Il y a des passages à 2D qui sont bien. Moi euh... j'aime bien cette vue-là, d'habitude on est de vue sur le côté, j'aime bien. Ouais, euh... 2D là, mais la façade c'est pas mal. Il y en a un qui aime pas, il y en a un qui préfère, moi j'aime bien. Donc on va suivre notre Risson bleu dans une histoire qui va lui confronter encore on va, enfin, au fameux Docteur Eggman, hein, ou Robotnik, ça dépend comment on l'appelle, j'ai jamais su comment l'appeler. Euh, et donc ce fameux Docteur Eggman va, euh, on peut dire, utiliser l'énergie des chaos émeraudes que Sonic lui a gentiment apporté quand il a attaqué les merdes. les nu Quand il a attaqué son labo, euh, pour réveiller un espèce de dieu maléfique, merde oh, le pour révéler une espèce de, de, de, de dieu maléfique qui va détruire, euh, bah, qui va vouloir détruire la Terre, et euh, donc Sonic va être un peu confronté à l'énergie de ce, de, ce, de ce monstre et va pouvoir se transformer en un, en un hérisson garou la nuit. Voilà. Donc t'as vendu l'histoire avant qu'on y arrive. C'est ouais. bien. Euh, donc au niveau du gameplay, on a vu qu'il y avait un petit QTE. Ouais, euh, c'est oui, du... encore du gameplay classique qu'on a déjà trouvé dans les, dans les autres jeux de Sonic. Voilà, hein. donc c'est du gameplay assez classique et tu m'as dit que ça changerait pour la nuit. Ouais, pour la nuit c'est complètement différent parce que ça passe beaucoup plus euh, plateforme avec des sauts euh, sur jour-là à voir. Euh, euh, de combat euh, directement. Donc évidemment il y a toujours les anneaux à récolter. Oui, les rings euh, qui sont en, fait, sont en fait votre vie et qui vous permettent aussi d'avoir, euh, de pouvoir euh, ben, faire des turbos comme celui-là. D'accord. Donc euh, ça se contrôle facilement. Ça se ouais, c'est la manette de choc. Donc euh, là, pendant un jour, le décalage de mouvement, il est peu utilisé, mais pendant la nuit, il est très utilisé. Je vous montrerai tout pour tout ce qui est euh, des combos, etc. D'accord. Très bien. Euh, et sinon, euh, on peut au niveau de l'histoire, t'as dit euh, Ouais, voilà. Ah oui, il va aussi rencontrer quelqu'un qui a perdu la mémoire. bon, voilà, vous allez voir. Ouais. Bon, je vais, je vais pas... ça, si il va devoir aussi dit... récupérer tous les chaos. Est bon. Elle est sympa l'histoire, globalement, on va. Ouais, ouais, ça va. Est... Elle est sympa, elle est bien gagnée. Il y a certains Sonic, il y a trop de personnages. Euh, euh... Euh... Euh, là, il y en a un seul personnage qui était à rajouter. Il y a Tails aussi qui vous aide à parcourir le monde. Parce que ça se passe dans, dans, dans, dans une planète qui ressemble hein, comme de goutte d'eau à la terre Mais c'est pas totalement à la terre Vous pouvez remarquer que là je suis un peu dans un univers un peu asiatique chinois quoi oui, il sent pas ce niveau je trouve hein. ouais. Pour choisir les niveaux c'est sur la terre j'ai Ouais c'est une espèce de mage Donc on va faire un niveau nuit Ouais Donc nous voilà dans un niveau de nuit on voit que Sonic a changé Ah ouais complètement il court plus du tout vite Voilà voilà votre vitesse maximale Mais sinon il peut taper très fort Donc on se transforme en, en genre de loup-garou Au début ils font Oui un Sonic garou Un hérisson garou euh, donc graphiquement, je trouve que c'est joli, que c'est bien ouais, foutu. Ouais, pour moi, euh, c'est quand même très joli, je trouve. Ah hein. oh, euh, non, mais même les formes sont bien faites, bah ouais. glo globalement, quoi. Mmh. Ouais, c'est donc c est, c est, c est joli, et la bande-son qui va avec ouais, la bande -son, est euh, géniale. Ouais, la bande-son vraiment géniale, j'ai vraiment aimé. Elle est pas mal. Wow. Et même les bruitages, truc mmh, comme ça. Donc euh... oui donc bah, graphiquement, bah, gra... quand on la bande son et le graphisme est bien soigné, en général, ça veut dire qu'il y a eu un peu de travail quand même, je trouve, non Ouais, il y a vraiment eu du travail. Je euh, le... surtout... sais pas si, si ça va aller sur PS3, parce que j'ai jamais joué sur PS3, mais sur Wii, c'est vraiment pas mal. Hein. D'accord. Et euh, donc a... tu m'as dit aussi qu'il y avait des, des bonus Ouais, il y, y a plein de bonus à débloquer. Je euh, vous ai vous, vous montré, si j'y arrive, il y a avoir des petites capsules à récupérer. Dans ces petites capsules, peut y avoir des bonus. Et aussi, par exemple, à chaque fin de niveau, vous avez, une... ah, vous avez une note. Et en fonction de cette note, vous allez pouvoir débloquer des espèces de médailles qui vont vous permettre d'aller dans des temples. Et, et dans ces temples, vous allez avoir des bonus. Donc les bonus, ça peut être des, euh, des descriptions de personnages, de monstres, des dessins de préparation, euh, les vidéos, etc. Ouais, On va prendre ce, cette espèce de truc là, que je prends. Ok. Il n'y a plus de bonus que j'ai déjà pris. Euh, donc... Euh... Euh, moi j'ai l'impression là le niveau de nuit ça ressemble maintenant plus à un niveau un, un niveau de plateforme ouais, là, un truc de plateforme all ouais, <rire> c'est voilà, un mélange ça, surtout euh, ouais donc ça, ça, c'est assez sympa ça change ouais, euh... ouais c'est vraiment sympa il y en a qui aiment pas hein. ouais je comprends y a, y a les puristes quoi ouais ceux ceux des fans de la première heure on pourrait dire ouais donc c'est vrai que ça peut ça peut faire social mm. mais de toute façon depuis que Sonic est passé à la 3D beaucoup de monde sont déçus hein. ouais donc euh, bah sinon euh, mon, mon avis personnel bah je connais pas trop le jeu c'est euh, c'est pratiquement la première fois que je le vois Bah je trouve je trouve ça agréable parce que les Sonic des fois j'ai un peu de mal à approcher mmh. euh, surtout quand c'est vraiment de la 2D et tout <rire> je suis, moi je suis pas du tout le juriste de Sonic Et euh, Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas mal euh, Je préfère les niveaux de jour quand même Ouais moi aussi je préfère les niveaux de jour que les niveaux de nuit même si c'est marrant. Après les boss, les boss de niveau de nuit sont super bien réalisés, super marrant de les affronter. Mmh, D'accord. Et niveau bah, joli, siège étoilé. Euh, donc, bah, graphiquement, ah. la bande-son, tout ça, bah, ça c'est. Ah. Cool. Donc, euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Alors, moi, je trouve que c'est euh, un bon jeu, euh, c'est bien réalisé. Seul bémol, c'est euh, vraiment que c'est un peu trop court, quoi. Je veux dire, l'histoire se boucle assez facilement. Un peu trop court, puis tu dis que c'était un peu répétitif. Ouais, c'est très répétitif. C'est toujours, en fait, dans, dans chaque on peut dire, continent, c'est euh, un niveau de jour où vous devez aller à l'arrivée. Et trois euh, niveaux de nuit où vous devez aller arriver. voilà c'est ça, il un boss. Donc, euh, la note c'est. Euh... On va mettre un à, à l'occasion. D'accord. Parce que bon, euh, c'est aussi une grosse licence et euh, ils auraient pu faire pas mal. Un, un peu mieux, même si ce jeu est bien réalisé, qu'on vous le conseille. Ok, bon bah, On bah va alors. Il euh, oui, le... y en a plein là. Bon bah alors, à plus.